Battleship est un jeu de déplacement disponible sur Board Game Arena. Si vous voulez apprendre à y jouer, vous êtes sur la bonne vidéo. Dans Battleship, le but est de diviser ses moutons pour contrôler le plus de cases. Au début de la partie, la zone de jeu est totalement vide. En commençant par le premier joueur, chaque joueur pose une tuile pâturage à tour de rôle. La taille finale du pâturage dépend du nombre de joueurs. Et cette phase se termine lorsque chacun a placé 4 tuiles. Les joueurs déposent ensuite leur troupeau de moutons sur l'une des cases. Le chiffre correspond à la taille de la pile. Les points de victoire de chaque joueur sont indiqués sur la zone de droite. Dans Battleship, les joueurs jouent les uns après les autres. Dès qu'un joueur ne peut plus déplacer deux moutons, il passe son tour et doit attendre la fin de la partie. Le joueur actif choisit l'une de ses piles valides, la coupe en deux et déplace la nouvelle en ligne droite. Il continue jusqu'à ce qu'il rencontre un obstacle ou le bord du terrain. Il est possible de choisir le nombre de moutons de chaque pile, mais il faut en laisser au minimum un. Le joueur suivant fait de même avec ses moutons, et ainsi de suite jusqu'à ce que plus personne ne puisse jouer. Chaque case sur laquelle se trouve un mouton rapporte un point. Celui qui a le plus de points gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus gros groupe de moutons de sa couleur qui remporte la partie.